Bonjour à tous, on est sur Paris avec Maria de chez LUNO que vous avez déjà vu sur la chaîne. On va aller faire quelques petites interviews des commerçants et des parisiens à propos des crypto-monnaies. LUNO est une application qui vous permet d'acheter, de vendre, de stocker et puis d'apprendre sur l'écosystème des cryptos. Salut Maria. Salut à tous. Notre but est de rendre facile et accessible les crypto-monnaies en France quel que soit ton âge ou ton niveau technique. À la fin de la vidéo, on vous donnera un code promotionnel pour commencer avec l'application LUNO. Alors restez bien jusqu'à la fin et pourquoi pas acheter vos premières crypto aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve dans Paris. On va aller faire nos petites interviews. Est-ce que tu as entendu parler des crypto-monnaies du Bitcoin Oui. Tu connais des gens qui en ont acheté ou est-ce que tu en as acheté J'en ai jamais acheté, je connais des gens qui en ont acheté et apparemment ça se passe bien. Je sais qu'on avait des séminaires là où je travaillais avant pour des gens qui organisaient des choses sur le Bitcoin, etc. Mais après, personnellement, j'en sais pas plus que ça. Alors là, tu sais que dans cette rue, il y a beaucoup de magasins où on peut déjà payer en... Ouais, j'ai vu ça, ouais, sur les petits logos, il y en a pas mal qui font ça, ouais. Sur Accepter le Bitcoin, on est peut-être dans le lieu de Paris où je pense que... il y en a plus. Où il y en a mais je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour démocratiser l'usage de, de la crypto-monnaie, à votre avis euh, Je pense qu'il faudrait déjà euh, faudrait, faudrait, que ce soit un peu plus accessible à tous, de comment ça fonctionne en fait. Il faudrait que les gens en parlent un peu, enfin, c'est un peu plus simplifié. Alors l'éducation est... ouais, bah, Après euh, ça reste comme, euh, comme par exemple, des actions sur le CAC 40, c'est assez technique quand même comme sujet. Donc, euh... Je ne pense pas que ce soit démocratisé facilement. Sur contact, oui. au début, tout le monde pensait que ça ne marcherait pas. Et puis aujourd'hui, on se fait oui. engueuler à la boulangerie oui. quand on a, voilà, quand on paye. J'ai euh... très peu de monnaie sur moi, d'ailleurs. Vous voyez Vous êtes prêt Vous avez le smartphone oui. et vous avez très peu de monnaie. Voilà. Mais les crypto-monnaies, non, j'ai vu. En plus, ça, ça a vraiment baissé. En... Regardez depuis 48 heures, vous allez être surpris. Oui, alors ça monte, ça descend. ça c'est Mais le risque est... Comme la bourse et comme l'inflation. Voilà. <rire> plus il y a de risques, plus il y a de gains potentiels. Est-ce que vous pouvez imaginer un, un monde sans cash un jour Ouais je pense que ça va évoluer. Je pense okay. que c'est possible, ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des crypto-monnaies Du bitcoin, c'est souvent oui. le mot. Euh... Oui. Qu'est-ce que vous en avez un avis dessus Vous, vous aviez compris tout. Pas du tout. Oui, j'avais plus ou moins compris, mais j'ai pas du tout d'avis dessus. Euh, parce que bon, en fait, ça ne m'intéresse pas. D'accord. <rire> voilà. Est-ce que vous avez remarqué que dans Paris, il y avait des boutiques comme ça où on pouvait non. directement régler en bitcoin Non, je n'avais pas remarqué. Non. Bonjour Maxime, on se trouve dans le, le Bitcoin boulevard wow, parisien. Exact, le premier. Le passage du cerf, Exactement. Euh, qui a eu sa petite célébrité euh, putain d'un euh, temps. Il fait la grande inflation euh, du Bitcoin. À la grande envolée du Bitcoin ouais. en 2017. Bon, Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers les crypto-monnaies, le Bitcoin, dans cette boutique, dans ce passage du cerf Alors, euh, je pense fait en. Euh, qui était assez intéressé par tout ce qui est crypto monnaie un peu les choses futuristiques, on va dire, qui sont plus futuristiques que ça parce que tout le monde en parle. Donc, en tant qu'anti-geek, tu peux nous confirmer que c'était quand même très simple ah oui, oui, oui. Oh, à acheter, à manager ouais, ou à ouais. envoyer à quelqu'un ou à recevoir de quelqu'un. Exactement. Pour ça, recevoir un paiement, tu as quelqu'un qui vient, qui fait coup. une petite photo, c'est ouais, fini, il ouais, t'a exact... payé. Ouais, On est presque dans le sans-contact, finalement, à la, à la boulangerie. C'est du sans-contact à coup de photo. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, s'il y aura la crypto-monnaie, les banques vont se mettre dedans. Puis, à partir du moment où il y aura les banques dedans, ce sera fini, quoi. Il n'y aura plus aucun intérêt à... à ce que les gens partagent. De, de, de l'argent sans le toucher en fait. Mais du coup, si j'ai bien compris, ils utilisent la place euh, disponible sur un ordi pour euh, stocker... Euh... Alors, alors c'est pas tout à fait la place, c'est plutôt ouais. la puissance. Ouais, voilà. Et ils l'utilisent pour euh, faire tourner... Euh... Exactement, Et okay. voilà. tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux être soit un mineur, soit un ouais. simple utilisateur, soit les deux et je suppose qu'avec l'avènement du téléphone par, euh, comme moyen de paiement le paiement par QR code, par crypto-monnaie sera absolument dollar va être facilité ouais, c'est déjà intégré parce que quand vous regardez en fait les, les, les, comment, les, les, les billets de train par exemple avec mmh. la SNCF, vous avez votre QR code donc en fait c'est déjà clair. rentré je pense que c'est une question aussi de, de génération, c'est à dire que les gens qui ont, euh, enfin nos parents par exemple ne sont pas trop alertes des, des, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies Numérique. les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus friands donc naturellement c'est intégré pour eux donc euh, je pense que la, la future génération je pense que la, dès que le, le virement instantané par crypto aura intégré les grandes messageries instantanées ouais, connues, ouais. et on sait que Facebook a déjà annoncé la fusion ouais, ouais, de ouais. son Messenger, de son Instagram ouais. et de WhatsApp, ouais. il suffit qu'il y ait une crypto qui vienne s'immiscer là-dedans, et, et ouais, boum, ouais. on passe tous au paiement avec le, le virement instantané. Quoi. Et il me semble de toute façon qu'ils étaient déjà même en train de réfléchir à carrément créer une crypto-monnaie en interne. Oui, euh, je je je je... Ouais. tout à fait. Est-ce que vous avez entendu parler du Bitcoin et des crypto-monnaies Oui, oui, bien sûr. Ça, ça vous avez un avis là-dessus Vous en avez acheté peut-être non, non. Je ai pas acheté mais j'en ai entendu parler, je me suis renseigné comme tout le monde. Bon, vous avez un smartphone, vous utilisez un smartphone Oui, oui. pensez que c'est complexe la démarche d'acheter, de non, vendre Non, la démarche n'est pas complexe, non, non, non. non. Bon, moi je trouvais que c'était... Si, la... si on était intéressé, on pouvait l'acheter. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour démocratiser l'usage de Bitcoin en France euh, Continuons à en parler surtout, euh, parce qu'en en fait je pense que c'est surtout euh, le problème. En parler, mais en parler en fait dans le bon sens. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui des médias, c'est qu'ils ont tous, comme ils ne connaissaient pas forcément les, le sujet, on a eu beaucoup beaucoup de couvertures euh, médias, euh, les grandes télés, etc., qui sont passées, les radios. Et en, en fait, on s'aperçoit que les journalistes ne sont pas forcément au courant et euh, savoir comment ça fonctionne réellement. Donc en fait, on, ils racontent un peu tout et n'importe quoi par moment. Donc le problème, c'est que ça crée une confusion auprès des... Des, des, du public et du coup euh, voilà donc en fait ce serait, ce serait essentiellement d'expliquer de, les avantages et sans arrêter de, de montrer en fait que la face noire en fait des crypto-monnaies parce que c'est toujours le, le trafic, les trafics etc ouais. etc <rire> sauf qu'en fait Ok tu penses que c'est compliqué d'aller acheter du, du bitcoin avec une application de smartphone Je pense que ça peut être compliqué si on n'est pas éduqué pour, c'est à dire si on connaît pas etc mais maintenant, il y a tous les moyens de pouvoir trouver ce genre d'informations directement, j'imagine Grosso modo, c'est euh, trois petits clics, une petite photo de la carte d'identité. OK. Ah, pourquoi pas Et on peut en acheter pour 5 euros, 10 euros et non pas suivre le cours du Bitcoin et se dire « j'aurais dû mettre 3 000, 4 000, 5 000 ». Est-ce que vous aviez remarqué que dans cette rue qu'on appelle un petit peu le Bitcoin Avenue de Paris, ouais. vous aviez des, des magasins comme celui-ci, par exemple, où on peut régler en Bitcoin et il y en a plusieurs autres dans cette rue Non, là, c je, non, là je, je passe rarement là. Non, non, je pas remarqué. Eh bien, sachez-le, <rire> vous pouvez dans cette rue directement régler ouais. en crypto-monnaie. Crypto Et à mon avis, dans les prochains mois, vraiment un petit peu partout en France, avec un une bien. grande facilité. Et on peut payer un petit peu partout avec ou ça Voilà, le ça se met un en petit peu partout se développe. Ouais. Et pour l'instant, c'est un petit peu partout. Mais tout à l'heure, on était dans Paris, à ce qui s'appelle le boulevard, le boulevard du Bitcoin, où tu as, tu as le passage du cerf en fait, à Paris, où tu as différents magasins. Tu peux avoir des fringues, des lunettes, des objets qui viennent d'Inde, ouais, où on peut, on peut régler euh, en, en crypto-monnaie. Mais grosso modo, pour l'installer en Moyen de paiement de magasin, bah, un simple smartphone et l'application qui va bien peuvent suffire. Et du coup, il n'y a pas de transaction euh, payante pour la banque puisque tu fais sauter l'intermédiaire. Bah c'est bon savoir. C'est bon à savoir. <rire> Comme annoncé en début de vidéo, voici un code promo de 10 euros. Eh il vous suffira de taper Langue de Geek dans la case consacrée à cet effet. Vous avez juste à installer l'application Luno et puis à saisir donc, Langue de Geek dans la case. Et pour 10 euros achetés, eh vous aurez 10 euros offerts de crypto-monnaie. Si vous avez déjà investi en crypto-monnaie, je suis sûr que vous avez des amis ou de la famille qui sera très content de profiter de cette promo avec une application simple et en français. Cette vidéo sortait un petit peu de l'ordinaire, un petit peu plus lifestyle et en extérieur que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. C'était Manu de LangueDeGeek.fr. Ciao